Good Bonjour à tout le monde. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer la manière dont nous avons utilisé les innovations locales et avec et la collaboration et le renforcement de capacités pendant la pandémie au Sri Lanka. Vous allez m'excuser ceux qui sont déjà au courant de cette histoire. Ce que nous allons essayer de faire, nous allons analyser cela sous une autre perspective et comment nous avons innové au niveau local et nous avons conduit des renforcements de capacité et comment nous avons investi dans la collaboration. Je vais commencer avec cette diapositive. Ce que vous voyez ici, c'est, n'est-ce pas, un extrait d'un journal norvégien. norvégien? C'était au début de la pandémie, et cet article montrait comment le produit de Norvège était en train d'être utilisé au, au Sri Lanka pour suivre les cas de COVID-19, pendant que qu'en euh, Norvège, c'est une autre chose qui était en train d'être utilisée, Un autre produit. Voyons ce qui se passait au Sri Lanka à la même époque le chronogramme de tous les événements qui ont eu lieu au Sri Lanka. Vous savez, vous savez que eh, le COVID-19 le COVID euh, apparu dans le monde au mois de euh, décembre 2019. Donc, euh, la pandémie s'est propagée en Chine et le pays, le Sri Lanka, donc, était préoccupé parce qu'on n'avait pas vraiment un système d'information numérique pour suivre de près les cas. On avait un système en version papier, et, mais qui n'était pas vraiment efficace. Il y a eu certaines discussions avec le ministère de la Santé, c'était au, au mois de janvier en 2020, et il y a eu le premier cas euh, de COVID-19 le 27 le 26 janvier. Au moment où le premier cas a été détecté, nous avons mis en place un système en se basant sur DHS2 pour, n'est-ce pas, euh, faire le dépistage et avoir des données sur le dépistage. Comment cela a été possible? Voilà euh, une capture des cas, euh, par rapport à notre canal. Tous les groupes ISP étaient connectés. Euh, ce que nous, nous faisons souvent, chaque fois que nous voyons quelque chose de nouveau qui se passe dans euh, l'un des pays que nous soutenons, nous essayons de partager ceci. Vous voyez, c'est le 29 janvier. J'ai partagé ce qui a eu lieu au Sri Lanka. Tout était prêt et nous, nous continuons lancer cela euh, le lendemain. Le 31 janvier, c'est un article du journal où le ministère de la santé a informé le Parlement. Le ministère a dit qu'il y a un groupe de docteurs qui ont mis en place un logiciel pour, n'est-ce pas, suivre de près la situation de COVID-19. Donc, ce que nous avons fait s'est retrouvé dans les différents journaux et même à l'étranger. Voilà ce que nous avions à l'horizon mai 2020. Dans une période de quatre mois, nous avons pu mettre en place beaucoup de modules. Ces modules n'ont pas été produits du jour au lendemain, mais c'était de manière progressive en se basant sur, n'est-ce pas, la situation de la pandémie et c'était sur la base de DHS2. Donc, il y avait beaucoup d'innovations locales en plus de euh, DHS2. Ce n'était pas que DHS2. Donc, voyons comment on a pu produire ces innovations locales. Nous le savons, lorsque nous implémentons DHS2, nous personnalisons, nous personnalisons la plateforme de DHS2. C'est ce que nous avons fait initialement. Nous avons utilisé DHS2, la plateforme principale, et nous l'avons euh, personnalisé. Nous avons produit neuf modules six mois pendant la pandémie et pour collecter des données agrégées et des données individuelles. Mais le défi, c'était que nous n'avions pas pu, n'est-ce pas, satisfaire certaines exigences en utilisant ces modules personnalisés dans DHS2. Donc, il fallait développer des composantes en plus de DHS2. Et en deuxième lieu, il fallait intégrer. Donc, ce n'était pas seulement DHS2 qui est le système utilisé. Il y avait d'autres systèmes qui étaient utilisés au Sri Lanka et les personnes étaient vraiment, ils produisaient beaucoup de solutions, ils proposaient beaucoup de solutions que nous avons dû intégrer dans DHS2. On est, donc, on était en train de travailler en collaboration avec l'université de Slo et avec d'autres groupes et, ISP, et je, les, je les avais déjà informés depuis le mois de janvier. Et il n'y avait qu'un seul développeurs dans ISP Sri Lanka qui était là depuis longtemps, mais on ne pouvait pas vraiment euh, continuer à, à dépendre d'un seul euh, développeur et nous avions besoin vraiment du soutien. ISP Sri Lanka et le ministère de la santé n'était pas seul dans cette initiative. Il y, a aussi, il y a eu vraiment beaucoup de soutien de la part du gouvernement de Sri Lanka. Donc, euh, le chef de la technologie au niveau du gouvernement est présent ici. Et donc, ce qui s'est passé, les agences en matière de, de TIC nous ont aidés. Nous avons vraiment eu cette aide et beaucoup de directives. Il y a aussi l'Université de Slo et les autres groupes ISP qui nous ont aidés, qui nous ont aidés autant pour moi. Et donc, nous avons organisé un hackathon. C'était alors un effort collaboratif entre ISPE Sri Lanka et beaucoup de développeurs qui, n'est-ce pas, venaient de beaucoup d'entreprises privées. Il y a aussi le ministère de la Santé, l'agence, les TIC, mais aussi le réseau ISP. Et nous avons pu conduire cette hécaton, euh, généralement virtuellement, mais il y a eu aussi des réunions euh, physiques au niveau du bureau euh, ISP. Et je dois aussi faire mention de Austin qui était, qui, qui était là. Il a passé beaucoup de nuits blanches en train de nous aider virtuellement. Et donc, avec euh, tout cela, nous avons pu, n'est-ce pas, mis en place, nous avons pu mettre en place autant pour moi euh, ces packages de surveillance des cas de COVID que nous avons implémenté au Sri Lanka. Vous savez, les innovations sont souvent des solutions, des, des applications, mais qu'en est-il de la formation? On était habitué à des formations physiques. Mais alors, nous avons dû réviser notre approche pour, n'est-ce pas, mener des formations en ligne en utilisant Zoom, par exemple. Mais il y a des manuels. Vous connaissez les manuels de DHS2. Et donc, euh, c'est pas un manuel pour l'utilisateur final. Mais ce que nous avons fait, nous avons proposé, n'est-ce pas, euh, un manuel. Des manuels d'une seule page, et nous les avons partagés avec nos programmes de formation. Et comme ça, nous avons fait la promotion de l'innovation. Avec tout cela, nous avons pu aider les gens. Et le plus important, on était en collaboration avec le réseau ISP et l'Université d'Oslo, qui était en train de travailler sur les packages de métadonnées pour que tous les pays puissent, n'est-ce pas, en bénéficier. Donc, l'Université d'Oslo a coordonné les activités Nous avons pu et nous avons pu produire ce toolkit euh, sanitaire, numérique. Voilà tous les modules que nous avons produits autour de la surveillance des cas de COVID-19. Je dois souligner que ce que vous voyez euh, en jaune, ce sont des intégrations. Nous avons donc et de faire des intégrations avec les systèmes et les laboratoires. Et pendant la campagne de vaccination, ce qui était là pendant la session sur les vaccinations, j'ai fait une présentation là-dessus. Il, il fallait créer ces intégrations. Donc, c'est beaucoup d'efforts qui ont été consentis pendant la pandémie. Un autre exemple, C'est cette application qu'on a mis en place, je crois, au mois de mars en 2020. Notre équipe et les équipes de TIC étaient en train de collaborer pour mettre en place ces applications et ce qui s'est passé. Donc Après la, après la création de, de ces applications, on a posté ça au niveau de la communauté de pratique et, et il a été proposé qu'on rende ceci générique et nous avons pu produire euh, cette application générique et qui sert à cartographier les cas. Donc, euh, c'est maintenant générique. Maintenant, pour faire le, le suivi euh, des, des personnes euh, en se basant sur leur téléphone mobile, et alors, nous avons mis en place cette application. Et donc, la solution que nous avons, nous avons préparé cette solution parce qu'il y avait certaines exigences. Il y a aussi ICU bed tracking. Pendant la pandémie, ce qu'ils voulaient, ce n'était pas vraiment de comprendre le, le, le diagnostic, ou la cause euh, de traitement il fallait juste euh, il fallait juste savoir si les lits dans les hôpitaux étaient disponibles donc c'était beaucoup plus euh, c'était beaucoup plus la disponibilité des lits au niveau euh, des urgences qu'il fallait euh, n'est-ce pas euh, suivre de près alors tout cela a été possible grâce à un certain nombre de réseaux. D'abord, le contexte local. Vous savez, c'est un travail à long terme. Ça a eu lieu en 2009. L'université de Slo et le gouvernement norvégien ont collaboré avec l'université de Colombo pour créer un programme, un programme de master et, et dans, en matière d'informatique, de, et des docteurs ont été formés sur la santé numérique, et beaucoup de docteurs ont été vraiment euh, formés, et c'est très intéressant parce qu'au Sri Lanka, beaucoup d'administratifs sont des docteurs euh, qui sont formés en administration, en informatique et en, en santé publique, donc il y a, c'est grâce à ce programme, à cette collaboration, que, nous, que ça a été facile. Donc, il y a aussi un programme de doctorat. Il y a beaucoup de personnes qui ont, n'est-ce pas, fait leur doctorat au niveau de l'Université d'Oslo. Donc, l'Université d'Oslo a produit de la capacité. Il y a les formations doctorales et, et donc euh, et après, euh, après les formations doctorales, ils reviennent au sud. Donc, ces personnes étaient déjà là au niveau des districts et c'était facile pour nous de communiquer avec ces gens ayant de l'expertise par rapport à ce que nous étions en train de faire. Donc, il y avait cette collaboration. Ils ont formé d'autres médecins, ils ont formé des infirmiers et beaucoup d'autres personnes pour faciliter la compréhension. Les collaborations, vous savez, la collaboration est très importante. Donc, Ce que vous voyez ici, c'est une réunion qu'on a eue au mois de mars en 2020. On était en train de planifier l'hécatone. Il, il y a eu des collaborations dans le pays. Nous avons pu collaborer avec beaucoup de départements dans le ministère. Pendant la pandémie, c'était possible de le faire. Je ne sais pas pourquoi c'est pendant la pandémie que ça a été possible. Et, et ça a continué même après la pandémie. Et les agences les résisté du gouvernement nous ont accordé les infrastructures. Il y a eu quelques problèmes un peu plus tard par rapport à la vaccination. Et il y a eu quelques problèmes de performance que j'ai présentés hier, mais nous étions vraiment très reconnaissants euh, envers le gouvernement, le gouvernement qui nous a accordé beaucoup de ressources. Et le gouvernement nous a aussi soutenu à travers euh, le réseautage. Et puis, le partage de métadonnées et des applications, ce n'est pas seulement le Sri Lanka qui l'a fait. Qui qui fait. Il y a aussi l'Ouganda qui a contribué, il y a tous les groupes ISP ont contribué pour créer les packages de métadonnées et d'autres innovations qui ont été partagées dans le réseau. Et puis l'utilisation des biens publics numériques, vous allez... On en savoir plus jeudi. Vous savez, DHSD, c'est un bien public numérique. Il y a aussi un autre qui s'appelle DIVOC. C'est contextuel parce que notre gouvernement voulait qu'on devrait investir sur, beaucoup plus dans les biens publics numériques. Mais vous savez, ce n'est pas facile. Il faut vraiment beaucoup de capacités et les infrastructures nécessaires pour soutenir ce genre d'initiative. Donc, voilà le soutien dont on a bénéficié de la part des agences des TIC. Voilà un tweet qui a été envoyé par rapport à, à cette collaboration. Ce qu'il faut noter, c'est que les gens demandaient de l'aide de la part des développeurs qui avaient de l'expertise en matière de TIC. Et euh, voilà, on avait du soutien de la part de l'université de Slo et de la part du réseau ISPE. C'est pourquoi on ne voulait pas vraiment, on ne voulait pas chercher vraiment des personnes qui avaient de l'expertise en DHIS. On voulait d'autres expertises. Alors les défis, comment nous les avons abordés. D'abord, euh, le défi, le premier défi, c'était d'impliquer les autres parties prenantes. Vous savez, c'était pas un problème de technologie, un problème d'infrastructure. C'était beaucoup plus euh, un problème de ressources humaines. Sans les ressources humaines, vous ne pouvez pas mettre. Vous savez, c'était beaucoup plus un problème de, de personnes. Sans les personnes, on ne peut pas implémenter les innovations. Donc, il fallait impliquer les parties prenantes. Et il s'agit des ressources humaines et des organisations. Vous savez, si le ministère pense que vous êtes en train de produire quelque chose qui ne sera pas bien utilisé, vous savez, ce pas vraiment, il ne s'agit pas d'être là et d'introduire quelque chose. Il faut rester là pour soutenir euh, les initiatives. Vous savez, les gens ont les propres mémoires, ce ne sont pas des ordinateurs. Donc plus vous créez de la confiance dans les esprits des gens, c'est plus c'est facile de collaborer. Les capacités et les compétences locales, nous avons toujours son problème, ce problème. Nous, avons, nous sommes une petite équipe et, et nous sommes en train de gérer la situation avec les de tout en chacun. Vous savez, plus vous avez de capacités, plus vous avez des compétences, plus vous avez besoin de, de, de, de ressources. Vous savez, c'est cher et il faut des ressources humaines qualifiées. Cela pourrait constituer un grand défi. Pour ce qui est des solutions, il y a des personnes qui sont là pour maintenir et financer les plateformes, mais la connexion entre plateformes, c'est très coûteux et quelque chose que vous devez perpétuer pendant longtemps. Et donc, il faudra beaucoup de, de fonds et ça devient difficile à long terme. Donc, il y a aussi la durabilité des innovations. Les précédents présentateurs un nom parlé Vous pouvez innover quelque chose pour votre pays, mais lorsque les autres pays commencent à utiliser vos innovations, vous n'avez pas assez de ressources pour les aider. Ça pourrait alors être très, très difficile. Et je pense que et voilà, il faut résoudre ce problème. Il y a un dernier lieu le réseautage dans la communauté. Pendant la pandémie. c'était difficile vraiment de, de, de voyager à travers le pays. Donc, pendant la pandémie, les gens étaient isolés et ce n'était pas possible vraiment de, de bien collaborer. Nous avons bénéficié du soutien de l'Université de, de Slo et d'autres réseaux ISP. Vous voyez les différentes personnes avec lesquelles nous avons collaboré, les différents groupes. Merci beaucoup de votre soutien pendant la pandémie.